Oh mon frère, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien, trop des jours hein? Vraiment, on est là mon frère, dans le rythme de notre pays. Ah, bonjour Tonton Khaled. Ça va ma belle? Bien merci Tonton Khaled. Chérie, tu nous prépares une soupe pour rapidement, en traitant, nous partageons une bière. Mon frère, j'aimerais que cette soupe soit de la viande de hein Oh non mon frère, tu sais, chez moi la consommation des viandes de brousse est vraiment suspendue pendant la fermeture de la chasse. Ce qui me désole, c'est que les lois sur la chasse ne soient pas respectées dans notre province. Ah, mon frère! Depuis que tu es devenu avocat, tu ne parles que des lois et des décrits. Ah, oui, mon frère! En plus, la viande de brousse vient maintenant de très loin. De là-bas jusqu'ici, c'est trop des kilomètres. C'est vrai, tu as raison, mon frère. J'ai remarqué que des fois, elle est déjà un peu pourrie, il faut des bonnes conservations. Ah, tu as vu, hein? Non, moi, je suis radical, je t'ai dis. Ici, en ville, manger de la viande de brousse, moi, j'ai dit non. Je préfère offrir mieux à ma famille. Chérie, le repas est prêt! Mon frère, viens à table. Ma femme vient de nous préparer du bon poulet de notre région. Mon frère, ta femme prépare bien. Hein? Tu sais, le poulet de chez nous, c'est mieux que le sanglier qu'on mangeait dans le temps au village. Ah oui, hein. Et il n'y a pas une saison de fermeture pour les poulets local. <rire> La viande de Boursonville, moi j'ai dit non.